l'honorable député Mariam Babassi. Merci, Monsieur le Président. Euh, monsieur le ministre, nous vous souhaitons la bienvenue, vous et vos collaborateurs. Et euh, moi, je m'en vais tout simplement euh, parler de deux points. C'est le premier point, comme on a l'habitude de dire, les, ce sont les faits qui font les, les lois. C'est que... Aujourd'hui, nous savons que les faits qui ont existé, qui ont précédé, c'est-à-dire, c'est le dialogue. Mais avant le dialogue, nous avons eu des irrégularités au niveau du Sénat. Et que ces irrégularités font que... Donc, euh, euh, on, on, on devait renouveler tout le, tout le Sénat. Tout, tout, tout le Sénat. Et que le fait de, de, donner, de faire des catégories et de ramener euh, la, euh, une catégorie en 2019 aussi ça devient anticonstitutionnel dans la mesure où euh, ce groupe C est un groupe qui quelque part est toujours dans l'illégalité ou l'irrégularité donc moi j'aurais aimé que ce groupe soit cumulé avec le renouvellement euh, global dans, tout simplement en 2000, dans la nouvelle année qui va venir donc euh, si nous voulons rester dans une démarche logique et, euh, régulière et que nous voulons rentrer, euh, euh, nous voulons quitter l'illégalité. c'est tout simplement de les renouveler en ce moment, en 2015. Tout, tout, euh, toutes les séries, toutes les, toutes les trois séries. Ensuite, au niveau même de, du Parlement, vous avez dit que effectivement, euh, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un fait politique qui fait que le Parlement a débuté en février. L'Assemblée nationale a débuté en février. Donc, si nous voulons l'arrêter à partir de 2018, en octobre 2018, c'est anticonstitutionnel parce que son mandat doit être de 5 ans. Donc, moi, je pense que c'est de revoir cette... pour que nous rentrons dans la légalité et dans les normes et que nous soyons en règle avec la Constitution. Bon, L'autre aspect, le deuxième point... C'est par rapport à l'esclavage. Moi, je pense que le, le pays a signé, effectivement, a, a fait des lois anti-esclavagistes. Mais quand nous, en tant que pays, qui ont ratifié différentes conventions en matière de droits de l'homme, et surtout en matière de droits humains, quand nous, nous ratifions des choses, il faut que nous essayons de les mettre en application. Bon, Le fait de faire des lois et qu'on ne les applique pas parce qu'il y a des organisations des droits de l'homme, le fait de, de, de dénoncer l'esclavage foncier. Mais c'est un fait, moi, que je trouve très important. C'est des mesures d'accompagnement. C'est des, des pratiques traditionnelles comme tout autre. Tant que nous n'arrivons pas à le banaliser et de laisser les gens faire la pression, nous n'allons pas. C'est des actions parce que les ONG font des actions de, de certaines pratiques traditionnelles comme l'excision, les MGF, les ministères le font, mais il faut laisser aussi qu'il y ait des actions. Moi, je trouve que ce sont des actions. Le fait de déposer qu'il y a une partie de la population qui, quelque part, n'a pas droit à la terre, n'en a pas, et que cultive la terre de d'autres, moi, je pense que c'est un minimum, c'était de les permettre de permettre aux organisations de, de, de, de manifester par rapport de, Ce n'est même pas une manifestation, ce sont des marches. Par rapport, à, à, à, c'est des formes de sensibilisation. C'est pas, ce n'est pas à, quelque part euh, euh, euh, mauvais de quand on fait des lois qu'il y ait des actions qui suivent. Mais maintenant, bon, au moment où, euh, où il faut arrêter ces actions, moi je pense que c'est peut-être c'est la goutte qui a fait déborder le vase. C'est les individus qui peut-être ont dénoncé quelque chose. Le...